Tu que si tu prends un billet d'un et que tu te plies correctement, à moins que tu vois les tours du VTC euh, qui sont en train de brûler. J'ai vu ça sur internet, tiens. En plus, j'ai vu une autre vidéo. Tu sais que jay en vérité, c'est un Illuminati. Tu sais qu'en fait, ces Illuminati, ce sont des reptiliens qui sont déguisés en hommes pour nous conquérir. Et pour faire de nous leur esclave. Tu vois là série V. Ah ben c'est ça qui nous attend, mec. Ça mange quoi, les lézard? Moi j'ai entendu qu'ils avaient le sang froid, les lézards. Tous les reptiles. Tu crois qu'ils ont le sang froid Ça, ils disent pas sur Internet. Mais, tu sais que, nouvel an 2012, ça tombe un vendredi 13, t'imagines quoi, c'est dingue, dingue. On est entouré mec, c'est la guerre, la guerre a déjà commencé. Tout ce que tu vois à la télévision, c'est tous, tous des Illuminati, tous des... Et la mafia C'est Illuminati mec, Illuminati tout. Ils sont sans chaud tu te fous de ma gueule. Non bon, moi je vais dormir. Je hein. t'avais dit, hein. C'est qui lui? Les invaders. C'est dingue. Hein.